pas vous faire la blague du bout parce que c'est des ghosts from the past donc des fantômes du passé que je vais vous faire un bout, bout. bonjour et bienvenue dans l'ouverture des fantômes du passé ça sonne moins bien en français que ghosts from the past bon cette extension a été très controversée parce que bah, forcément il y a des ghosts dedans et apparemment le taux est très bas mais est-ce que sur une caisse on va pouvoir s'en choper une il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de l'ouvrir. Mais avant ça, je remercie du coup Shenbox et son petit concours sur Instagram où j'ai pu obtenir le petit collier du Millennium qui fait plaisir, hein, il est joli. Allez, sans plus attendre, on s'ouvre cette petite box des familias. Déjà, alors, une caisse, et je dis pas de bêtises, c'est plusieurs boîtes. Et qui dit plusieurs boîtes dit ben, plein, de, plein, de, plein, de, plein de boosters. C'est-il joli, ces petites boîtes Ghost from the Past Allez, on s'ouvre ça. Du coup, il y en a 5. La gosse sera-t-elle dedans Allez, la première bois-boîte, c'est parti. Du coup, ben... Trois boosters. Est-ce que ça sent la ghost hmm, Je sais pas. Ah, j'ai pas mis de tapis cette fois, tiens. C'est rare. C'est rare, mais j'ai pas mis de tapis. Par contre, si j'ouvre une ghost, ben, du coup, la suite, je, je, garde, je garde en scellé. Alors... Le saut hiératique de la suprématie. Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Oise-argent métalphose. Danger oiseau-tonnerre. Alors ça, c'est cool. C'est cool, ça. parce que je, que... je crois que je l'avais même pas en plus en monstre danger, l'oiseau-tonnerre. Donc ça, c'est cool. À ah, force égale Mais c'est... Allez, c'est bon. Déjà, on est refait. À ah, force égale qui sort. Broum, boum, boum. Voilà, hein. Un premier booster, déjà, c'est la régalade. Alors là... Généralement, si j'ai de la chatte comme ça, derrière, il y a une ghost. Non, je déconne. <rire> ah, ça serait beau, ça serait beau. Mais, ah, voilà, les solaires valonnes. Ce que j'attendais avec impatience, parce que je compte, du coup, le marier avec Aroma. Je pense qu'il ferait un très beau couple. Euh, du coup, la ligne solaire valonnes, ligne 2. Impact Xis, Top minière. Dragon Xis du requin des ténèbres. Du requiem des ténèbres, pardon, je sais pas où j'ai les requins. Et dragon céleste du seigneur d'Héliopolis. Bah ben, pour l'instant, c'est pas dégueu, c'est des cartes que je n'ai pas, donc je suis assez content euh, de cette ouverture. Allez, la suite, la suite, la suite, la suite. Oh, un petit Cosmojo. Terreur de Trichoula. Saut des cendres. Ah, un petit Dragunité, Phalanx et Tourbillon Dragunité. Parfait, le deck Dragunité aussi qui est en attente. Bon alors déjà, première boîte, ben, je suis plutôt content, parce que j'ai eu déjà force égale, euh, et c'est la vallonne donc bon, voilà, je suis content pour l'instant, je suis content. La suite, du coup, trois autres boosters, let's go. Est-ce qu'on est qu sortirait pas tous les boosters, et on se retrouve. Allez, on va faire ça, on se retrouve dans quelques instants. Allez, ça nous fait une belle brochette de boosters, on va continuer l'ouverture. Je pense que je sais pas, ouais, c'est trois boosters, ok. Donc euh, on, peut les, on, peut, on peut leur arracher la tronche, c'est bon. Alors, téléporteur d'urgence, pudding Cesse, Magidolchée, contre métalphose et vaisseau lunette des voleurs du temps, et pour terminer, la cérémonie du chevalier étoilé. Bon, toujours pas de ghost à l'horizon. On espère, avoir une petite quand même. Hein. Ce serait cool, une petite ghost, là, pour aller dans la collection... On va pas cracher dessus, n'est-ce pas Alors, prison royale, pareil, très bonne carte. Retour en arrière des voleurs de temps. Combinaison métalphose. Terreur de Trishula Et Régleuse des voleurs de temps. c'est cool pour ceux qui veulent faire un deck time thief. Enfin, ah, voleurs de temps, ça. C'est bien parce qu'elles sont dedans. Ainsi que les Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Changement de masque 2. Diapason à réaction, l'éruption des monarques, et... Ah Solaire-Valon soler, soler valon pardon, soler valon il faudrait vraiment que j'apprenne à, à dire correctement cet archétype, parce que je crois qu'en anglais c'est Sol-Valon, je sais plus... Il est beaucoup plus simple à prononcer en anglais. Ok, déjà j'en ai deux sur trois, il me semble qu'il y a trois lignes qui sont sorties. Déjà deux sur trois, si j'arrive à avoir les trois, je serais content. Euh, Gigante... Ça me fait penser à Raison avec El Giganté. Orducteur, Metalphose. Dragon Buster Oh mais putain. Mais... Oh là là, ça, je suis content par contre le Dragon Buster. <rire> Metal Métalphoz. Et Chevalier Dragonité. Ah yes ah, oui. Oh putain, mais je vais pouvoir terminer le, le deck de Dragonité. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, Dragon Hératique Roi d'Antoum. Secrétaire de sauvegarde. Je ne pas la pas qui était là-dedans. Et, et la, la troisième ligne euh, Voilà, avec Solera Valon. Mais voilà, bah, je suis refait. Bah, déjà, je suis hyper content parce que j'ai obtenu les trois cartes que je voulais. Je les ai eu dedans. Donc, j'aurais même pas racheté des boosters ou des cartes unités. Euh, lancement des voleurs de temps. Et vide marionnette de l'ombre elle. Vous avez des marionnettes mar mar mar de l'ombre là-dedans Ah oui. Ok. Durandal artefact. ses artefact, Village au jama. Ah, cool Floraison Solera Valon, j'ai l'impression qu'il y avait les pièges aussi, il faudrait que j'arrive à la choper tout de suite du coup. Contre Métalphose et Remus Dragunité. Aïe aïe aïe, il reste encore quelques boosters, combien Ah bah du coup c'est comme si on avait si a... si terminé une boîte, du coup on en entame une deuxième, il reste encore 6 boosters. C'est encore une chance. Draco Ekyste Paladin Dragon, elle est super belle comme monstre fusion. Sorce... sortelette fraîche madolchée, enfin magie d'olchée mais j'ai pas envie de dire madolchée quoi là ville des engrenages appel du diapason saut hiératique de la création bon, des petites cartes qui intéresseraient plus marine que moi du coup parce qu'il y avait du roi ancien et du, et du madolché saut hiératique du reflet servante volcan laval, brouilleur de mise à jour dame des ténèbres, oh elle est jolie Cosmol, ok, je connaissais même pas cette carte. Euh, J'aime beaucoup, elle est à la fois et terrifiante et chelou. Et Archer Laval. Donc Le deck Laval, euh, je suis pas très... Euh, je suis pas très enthousiasmé du deck Laval. Euh, Boîte du bois Cosmos. Cosmo, pardon. Épine Diabolique. Wall Flame, Metal Phose. Dragon iratique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Et le Dragon en est level 10 ah mais j'ai toutes les cartes que je voulais... Là, il me manque plus qu'une ghost Et euh, pour moi, c'est nickel. Là, franchement, j'ai eu des trucs de dingue. Enfin, pour moi, pour moi. ce Voilà. c'est pas dit forcément que c'est parce que ça cote. Il hein. n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a les cartes aussi. Euh, dragon épée, Cypher, aux yeux galactiques Ombre solaire... Solaire graine. Ouais, solaire graine. Sortelette à nouveau fraîche, magie dolché Oh, c'est Ardu. Euh, c'est hétéroïdité ça me semble, parle ce nom. Ou alors c'est nouveau mais... Et le dragon level 10 c'est une deuxième fois qu'il tombe. Ok. Ok ok ok... So, je vais peut-être passer à côté d'une pépite et j'ai même pas réagi parce que je n'en cherchais pas. Téléporteur d'urgence. Animal féerique roca. Enrôlement dragunité. Saut hiératique de la convocation et nécrose d'Aldéblair j'arriverai pas à le dire son nom. Il y a trop de, trop de voyelles et pas ça. Le dernier booster. C'est là qui... On va le savoir maintenant. Je vais il est dedans. Changement de masque 2. Oisillon de la vallée de brume. Mage Splash. Fusion Metal Et la dernière, je ferme les yeux. Vous allez voir avant moi, vous savez quoi Chevet ah, dans l'unité unité, et dommage, la ghost n'est pas sortie. Ah Après, voilà le, le, le taux de drop des ghosts étant vraiment très très bas. Je m'attendais vraiment pas à en avoir. Ça aurait été cool si j'en avais une, mais moi j'ai obtenu les trois lignes que je voulais, et juste ça. Bah pour moi, c'est bon quoi. Moi je suis content. Je suis content. Voilà, rien à dire de plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher bien évidemment le petit pouce bleu et me dire en commentaire. Combien de, de, bah de, de, de, de boîtes vous avez ouvert de Ghost from the Past De fantômes du passé Allez, allez, il faut me le dire dans les commentaires. Eh, le référencement, tout ça, tu connais, allez. allez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Salut à tous. Bye. <activated>